Et bienvenue dans cette nouvelle séance de Shibuntu. It's a very special video. En effet, Laurent avait oublié les rushs. Yes, it's true. Shame on me. Cette vidéo devait être l'épisode 1 de la saison 1. And now it's officially the first episode of season 2. On espère que ça vous plaira. Dites-le nous en commentaire. Pensez à vous abonner. And activate notifications for our next videos. long session. Le lien est dans la description. Pensez à lâcher prise.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 Go ahead, take on. hit ha! Come on, ha!